Bonjour Internet, et bienvenue sur la chaîne YouTube du Dr Phi. Sur cette chaîne, je vous proposerai régulièrement de participer à des consultations de médecine politique. En effet, dans cette époque de communication effrénée, de buzz tous azimuts, il est nécessaire de savoir régulièrement s'arrêter pour souffler, réfléchir et se poser les bonnes questions. Je répondrai donc ici, dans la playlist Consultation à des questions essentielles adressées par vous, mes chers patients. Je vous proposerai également, de temps à autre, dans la playlist Vite fait mal fait, quelques vidéos rapides sur un sujet d'actualité qui, je le pense, vous fera réagir et vous aidera dans votre compréhension du champ politique de notre pays. N'hésitez pas à proposer vos questions et à participer aux sondages qui auront lieu à la sortie de chaque nouvelle vidéo, pour choisir le sujet de la suivante. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi via l'un des réseaux sociaux suivants, Twitter, Framasphere ou Google+, en suivant les liens présents dans la description de cette vidéo. Enfin, sachez que chacune de ces vidéos est publiée sous licence Creative Commons, est publiée sans monétisation, est sous-titrée par mes soins pour les personnes ayant un handicap auditif, et que les sources de toutes les informations présentées sont systématiquement données dans la description des vidéos. Je suis ravi de vous compter désormais dans ma patientèle. Bon visionnage et à très bientôt